Maman, maman, réponds-moi, parle-moi. Tu ne me regardes même plus et tu fais comme si je n'existais pas. À part lorsqu'il y a des problèmes, là tu me tombes dessus. Mais j'ai besoin de toi, de ton soutien. Maman, des personnes me redonnent le sourire et m'aident, mais tu t'en fous. Lorsque je suis blessée, tu t'en fiches. Tu me dis seulement arrête de te plaindre. Une entorse ne va pas te tuer, mais si, maman, j'ai mal et je souffre. Maman, je n'ose même pas venir te parler. Et puis tu sais quoi Vas-y, laisse-moi, laisse-moi me débrouiller. Fais ta vie, je vais faire la mienne. Je me suis trouvé une deuxième famille, non pas celle du sang, mais celle du cœur. Et eux me redonnent le sourire et même comme je suis. Isabelle. Avec elle, je partage une passion que toi, maman, ne comprends pas. La passion de la nature et des animaux. Avec elle, je passe de superbes moments. Je l'aide à s'occuper de ses poneys. que je suis proche de cet animal, j'oublie tout. Et je me sens bien. Tu vois, maman, toi, tu ne t'occupes pas du tout de moi. Rien ne te fait réagir. Donc voilà, à quoi bon rester avec toi, si c'est pour souffrir et avoir envie de partir rejoindre les anges. Alors. Moi aussi, euh, j'ai envie de de quitter mes parents, de quitter ma maison. Après, euh, je ne pense pas que mon cas ou ma situation elle soit aussi grave qu'elle. Moi, je pense que mes parents, ils font tout pour m'aider, pour me faire grandir, pour me faire évoluer. C'est juste que... Euh, c'est compliqué. Ma mère... Je, enfin, par exemple, elle parle à mes amis, elle croit qu'on qu a le même âge, alors qu'on n'a pas le même âge, qu'il qu y a des limites à ne pas franchir. Et déjà, il, et si simistraux dans mon intimité, ça, c'est une première chose qui m'insupporte. Ils essayent d'avoir un contrôle total sur ma vie aussi. Ils essayent de contrôler, par exemple, ce que je vais faire l'année prochaine. Ils veulent que, que je fasse médecine, mais moi, j'ai pas envie de faire médecine. Je pense qu'en fait, je ressens pas trop de sentiments pour mes parents. Et, euh, et ça me dérange même pas. Mais je pense que, eux, ça les rend tristes. Et donc justement, pour stopper cette situation de tristesse, ce qui serait mieux, c'est que je m'éloigne d'eux, que je ne sois pas avec eux, que je ne vive plus avec eux. Et ça, par contre, ça leur pose problème. Parce qu'ils ont envie de m'avoir auprès d'eux, ils ont envie de me contrôler. Et puis parce que je suis jeune. En fait, je suis en terminale, mais j'ai que 16 ans. Donc euh, tout ce que les autres y font, moi, je ne peux pas le faire. Ça aussi, c'est un problème. Donc, euh, je ne sais pas. Voilà, c'est gênant et ça m'en supporte.